Wow, uh, Salam alaikum, uh, chers entrepreneurs, pour nous. sommes uh, à Nous sommes présents nous sommes venus Nous à des les policiers, avec les euh, gendarmes. Euh, nous sommes sur la VDN, euh, en face de la gendarmerie, en permanence au PRP, euh, sur, place, euh, sur place, nous avons déjà, la gendarmerie en place. Euh, mais les leaders sont Khalifa Ils sont des gens qui sont des gens sont des gens qui sont des gens sont sont qui sont sont gens sont sont gens gens de sont je ne sais pas si le véhicule 4-4 blancs qui sont déplacés. Je 4 qui sont déplacés. Je ne sais pas si le véhicule 4-4 blancs est Je ne le Je ne sais pas Je ne sais pas si les Je ne sais pas voilà, on va assister à la première arrestation de la min-journée. Et leur de Yaskani, Ousmane Sonko mom jot la dem jundi djuma, xamna ci kanam ci djuma. Euh dina intervenir entre ce jour-là. Waaw euh ñu ngi faati ñi c'est caché euh amna ci kanam tout yi ma waye sama mais si arrêté au est simplement li les éléments la gendarmerie se prépare deuxième la gendarmerie se prépare les leaders se préparent Waouh, wow. je Khalifa, Sal, sal, je mais un Khalifa, Khalifa je suis wow. la Khalifa. je suis de homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je Arrière ou la porte Arrière ou la porte Arrière ou la porte Arrière ou la porte Arrière ou la porte Il a dit que c'est bon. C'est bon. C'est bon, Yeah. Yeah. Yeah. Attends, attends. Vous restez sur place je dis, restez sur place. Vous restez sur place, sur place vous restez sur place. le commandant pas chef problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y de Il vous de vous On peut partir? On pas On pas à vous regrouper. Non Non, Vous ne Vous sur place. Restez sur place. sur place. Restez sur place. Restez sur place. Restez sur place. sur place. sur place. sur sur sur place. Avancez, Mais nous, On on, va nous saute, ce on, nous aime, on nous empêche de sortir même. De marcher. Vous plaît, vous Mais quel est le problème S'il vous plaît, vous ne devez pas être là. Mais mon Mais ne pas. Non, non. Chef, oui, moi. pas là. Oui, voilà, voilà, voilà. Non, non, vous allez rester sur place. Monsieur, vous plaît. monsieur, monsieur, vous plaît, monsieur, monsieur. Non, non, il Monsieur, rester sur place. Monsieur, ne va pas rester sur Il va pas rester sur place. Il ne va ah. pas rester ne pas rester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 non, pas Venez là, venez venez Venez Venez Venez Venez Venez Venez Venez Venez Bon, je suis en train de faire une grève que tu as envie. Mais dis sur le plan, monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, Monsieur, vous la Parlez-moi. Parlez Wow, euh, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours euh, nous sommes ici au siège du PRP euh, de, de Tiafal euh, vous le voyez ici en image avec euh, les responsables de la gendarmerie qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont gazer ou bien ils vont l'arrêter dans, dans tous les cas euh, vous en saurez un peu plus euh, davantage euh, tout à l'heure vous qui suivez Bourneau sur nos différentes plateformes Facebook, Youtube, Twitter et LinkedIn euh, nous sommes ici sur la VDN euh, la gendarmerie a pris ses dispositions pour interdire la procession euh, au leader de... Est-ce que nous Khamogol de Nidef. Voilà. Oui, oh, c'est le L'arrêter De Ou bien. Ils vont l'arrêter ou bien ils vont le conduire dans son véhicule Monsieur oh, Panthéam, restez connecté. Sur Bournews, la télé des grands événements personne ne peut nous empêcher de marcher. C'est impossible. Ce que vous êtes en train de faire, j'essaye de vous couler Celui qui vous demande ça, Antoine Diomite, ici Arrêtez c'est la première arrestation de la justice. Bon, bon. leader. Bon. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous ne Vous ne voulez pas. faire ne pas. ne pas. Vous ne Vous voulez ne Ouvrez-le là. vous s'il vous Arrêtez, écartez vous arrêtez. Arrêtez, arrêtez. mi. s'il vous arrêtez. Déjà, arrêtez. arrêtez. mi. Déjà, Monsieur, paix paix. s'il vous plaît. Montez, montez. Si vous voulez... ne Vous plaît. pouvez si on montez On va On m Okay. Arrêtez! Faul, arrêtez. <c 'est bon> ah Vous avez, vous su, vous avez suivi en hein, direct l'arrestation okay, uh, uh, du leader du PRP, Vous avez que vous avez arrêté de vous La porte de la gendarmerie? est avez Président, nous sommes les Président, nous sommes Nous D'accord, merci. Inch'Allah. Nous allons votre travail. Allez-y là-bas. Le mandataire, est... de on, on vous demande, gentiment. D'accord, dit... d'accord, on est d'accord. Mais... vient d'être arrêté. Oui, mais il est au regret de constater que le Sénégal est à des le nez. de Constitution. a le droit de la Constitution. nous Constitution. Paisiblement, calmement, et on vient attraper le président de Tifal. On vient nous interdire de jouir de notre droit constitutionnel. On ne saurait le dire peut-être pour des motifs dictatoriaux du président de la République Macky mais on ne saurait le dire. vous tous derrière vous tous vous faut. tous derrière reculez, reculez. Le gendarme ba moko wax. Vaut j'ai contre auto ñomit sen auto nénagne bu xéer diok. Je ne sais pas si tu as dit que tu un problème que tu un problème Je ne sais pas si tu es gendarme. un gendarme. Tu gendarme. D'accord, que nous avons c'est bon la police c'est notre police donc je pense que Makis Alwane est lâche t'aime aujourd'hui parce que s'il n'était pas lâche, c'est lui qui allait devant nous mais pas cette police qui est la nôtre donc on appelle les forces de l'ordre à leur dire que vous êtes en train de, de, de répondre à des, à, des, à des instructions tout à fait malhonnêtes et des instructions tout à fait illégales. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Voilà. Ils l'ont Ce n'est pas de l'arrestation, c'est un enlèvement parce que Détier est sorti de sa voiture. Il était dans sa voiture et ils l'ont bloqué, ils l'ont enlevé. Depuis ce matin, vous avez vu ce qui se passe. Un, un État qui dit avoir autant de force, la, la manifestation elle est appelée à la place de l'Obélisque pour traquer les gens dans leur maison, dans leur permanence. Ils voilà. ne sont pas en état de on l'est. Vous Il y a un homme qui a le arrêté. Il y a un arrêté. Il y le un Monsieur le arrêté. Il y a a arrêté. Il un Il vient arrêté. a Bonnes impressions, M. le maire. beaucoup de dégoût et de révolte, mais bon, ils n'ont qu'à attendre. Ça va bien se passer mais tout à l'heure. la c'est la résistance, nous n'accepterons pas. Certainement, ils l'ont amené à la gendarmerie de la Foire. Ah bon, c'est là qu'ils vont l'amener. Ah, en tout cas, le, le véhicule a pris cette direction. Qu'est-ce que ça vous fait Le mandataire de Yévi arrêté. Vous savez, on a dépassé le stade de la révolte et du dégoût. Ces gens-là, ils ne méritent que ce qu'on va leur offrir comme résistance et comme combat. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire, M. le maire Nous sommes en train de coordonner avec tout le monde. Vous savez, il, que, il vient d'être 16 h La manifestation prévue aura lieu, Inch'Allah. Inch voilà. euh, merci beaucoup, M. le maire. Euh, comme il y a une internet pour 16h la manifestation oui, aura lieu à l'heure indiquée, à l'heure prévue. C'est une première, mais en tant que femme, en tant qu'Amazon, nous sommes là avec nos leaders pour dire non, pour que nos enfants puissent circuler librement, pour que des élections se passent normalement dans la légalité et nous allons nous battre. C'est pourquoi on est là avec nos leaders pour dire non à Macky Sall. Nous en avons assez, assez, assez. Euh, les Glenkoyak, les déjà un mort, ils disent. C'est un mort. C'est Ça ne nous décourage pas. Ça ne nous décourage pas. Il wow. wow. a signé son arrêt de Il a signé son arrêt de mort. Il a signé son arrêt de Il de Il a signé son arrêt de mort. Il de Il a signé son arrêt Il de mort. Il a signé son de mort. Il de Il a signé son de mort. Well, on considère que c'est toujours des rumeurs. Gaz, lacrymogène, lacrymogène. Mais quest mais que tu Dans Je suis toujours sur la VDN, en face de résident de Mahmoud, permanente, permanence, qui est c'est mon père, je un que D'après les infos de Moussatin, c'est le cousin de Déjefal, dit, cas, en tout cas, je suis dit, dit, dit, dit, dit, dit, il a Il y avons quelques réactions ba xam la foule Ils les mais pour le moment nous euh, disperser la foule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 Wow, uh, sergent non, tellement beau non. Putain, putain, putain, putain, putain, putain, putain, putain, putain, putain, putain, putain, de l'autre côté aussi, quinze euh, comment les moyens battre le média, nous sommes d'affaires mais n'ignorent de, de, euh, de manifestation vous pouvez réactualiser aussi pour pour certains en direct sur la page Bournews, Facebook, de même que YouTube. Euh, en même temps aussi, sur page bataille eh Dethial gis soit la situation ñom euh, la euh, manifestation mm? gis en sur bournews la télé des grands événements Bon, ici, je suis lacrymogène, la mais je suis lacrymogène la pour moi. Mais je suis en arrestation. Je suis de faire Je suis en de certainement. Parce que, après l'autobus, direction de la jeune, je suis foire, hein? direction de la direction de la direction, certainement, il Oui, il y a aussi le calme est revenu, il y a un qui a été arrêté, il a demi-tour tout le temps. Les, gens qui quand on c'est parti aussi, son convoi, en attendant, nous de avons des en attendant, peut-être que nous allons parler dans les Diaz. On revient sur notre live. Mais vous pouvez réactualiser la page aussi. Parce qu'en même temps, il y a un élément qui est le live de Barthelme Diaz. On a tout à l'heure, Inch'Allah, sur